L'Oréal, parce que je veux que dalle. Putain, tu m'as fait super peur quoi <rire> Comment qu'on sent On sent un petit machin, On sent ça Oui oh Putain Boulet Boulet. Mais sérieusement, c'est vraiment les dispositions les oui. pour les petits gens, hein de... Peut-être qu'il y a pour deux voitures Quelqu'un vous disait euh... oui. Je ne vais pas trop attirer les yeux sur moi, mais sur mon élastique. Enfin, ouais, il y a le qu'il sera autour de mon petit bras. Bon, oh, putain, il a trouvé le moyen de me faire chier. Non, bah, juste c'est pas ce qu'il me dire Je fais un script. Non. Ça parle, -il, je on est mieux. Tu fais une blague avec le poisson. On ouais. est un hein Hein Que je... disais-tu, je... mon enfant mon enfant. T'entends la avec salaire, toi Bien, Très explicite l'explication, bravo Gana. de Gana tout seul. Bah, c'est mieux qu'enfant. Mmh. Bon. Voilà. C'est bon. Merci. Oh, ouais, ah, Je suis désolé. Euh, je... Qu'est-ce tu fais Je te vois. Moi, ça, je me tirer un peu. Oui, bien sûr. La manette de oui, t'as bien compris. Ah non, c'est vrai que tu veux. Peut-être que tu veux connaître à chaque fois. Le pétage de plomb. Bref. Ah, ça va, oui, elle t'as peut une psychopathe. Donc, pour information. Ah Ah, ah. Elle J'ai peut-être une idée. Donc, bonjour. Appelez-vous, c'est elle, elle. Bonjour. Ha ha ha Le pétage de plomb. Une brosse à cheveux, ça fait. Oups. Je sais pas le faire, moi. Je sais pas si je veux. Tu n'as jamais pu voir quelque chose. Tu vas me montrer magnifiquement la Non, pas ton froc, tu gardes là où tu es. Tu veux l'entendre des bois Tu veux l'entendre des Pour qu'on me rase la tête, c'est faudrait d'abord me tuer. Compris Alors, j'allais m'entendre tuer ou avant <rire> Tu m'envole, déjà. Tu m'envole comme des œufs. Crâne d'œuf, Ah. C'est pas là, rimez. Rimez. C'est Je que tu commences. Ça a été décalé, la même chose. Hein. D'accord. Ça va être magnifique, ça va être magnifique. Pourquoi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 Doucement, un peu d'intimité, mon dieu. Ah oh, j'ai pas réussi mon évasion. Oh mais non Espèce de garce Ça suffit ah, oui. Et fais pas ton bruit pervers comme dans la plein Ah oui Tu vas toucher Pourquoi oh, t'en elle hey, Eh, t'es sérieux Non Tu vas pas Tu aimes <rire> plaisanter? Ah oui, c'est vrai que tu es tout en bleu. Attends, faut filmer ça. Mais je suis pas en bleu sur le dingue. Tu es en bleu. Tu es en France. Oui, <rire> et tu es en bleu. Et tu vois, le ciel il est bleu, c'est une bonne raison non? Avant il était noir comme toi, maintenant il est bleu comme moi.